Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour une nouvelle année, l'année 2022. <rire> euh, donc déjà, meilleur vœux hein, euh, je, je te souhaite ben, le meilleur pour cette année, euh, la santé évidemment, parce que c'est quand même un sujet d'actualité et c'est très important effectivement. Et euh, je te souhaite, eh ben, encore une fois, de faire plein de musique, euh, d'écouter plein de musique, de découvrir plein de choses euh, en musique et de me suivre bien entendu, et d'ailleurs si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Euh, Qu'est-ce que je vais faire dans cette petite présentation Je vais te présenter ce que moi je compte faire un peu cette année 2022, ça s'articule sur trois plans, donc la partie pratique de la composition bien entendu, c'est quand même le fondement de la chose, c'est la composition, donc je vais continuer à composer cette année et à te montrer ce que je fais et ainsi que les résultats de mes compositions, euh, nous parlerons ensuite ben, de l'accompagnement à la composition euh, parce que non content de composer je veux aussi te proposer ben, un peu d'aide si tu en as besoin et enfin le troisième plan euh, qui est nouveau celui-là complètement, euh, je souhaite un petit peu euh, commercialiser et, et mes compositions, enfin si, si tu as besoin euh, je veux te proposer des services de composition euh, pour t'offrir des... Enfin, euh, des compositions que, que, tu, que tu paieras, si tu veux, euh, pour des besoins spécifiques. Alors, si je reprends un petit peu plus en détail, la pratique de la composition. Euh... Ben, trois plans, hein. de façon compotable, je vais continuer. Sur le rythme de 15 jours, ça tourne plutôt bien. Euh, toutes les semaines c'était trop donc tous les 15 jours ça fonctionne donc je vais continuer ça, je vais finir la petite messe, enfin le draft 3 Je vais également je pense reprendre un peu le concerto pour piano qui a besoin d'un bon dépoussiérage, hein. on l'avait fait en début d'an dernier je crois que c'est ma mémoire bonne On va reprendre ça et faire un deuxième draft et certainement d'autres choses et pour le coup je ne sais pas encore quoi euh, d'autres compositions en dehors de Compotam, certainement des choses au moins au piano et peut-être aussi euh, d'autres instrumentations en fonction de changements qui ont, qui ont lieu sur ma plateforme aussi sur mon ordinateur, euh, peut-être m'atteler à des compositions un petit peu différentes. On va voir ce qui euh, nous sera permis de faire euh, et enfin bah, d'autres covers et des karaokés hein, parce que je continue aussi cet aspect là. Euh, qui sont des vrais covers, je veux dire, je ne prends pas une instrumentation tout faite, je refais entièrement l'instrumentation, euh, que je te propose du coup aussi sans le chant, pour que tu puisses avoir accès à des karaokés que je pense être de bonne facture. Euh, L'accompagnement à la composition, euh, alors Compotam, c'est bien, mais c'est long. Euh, J'espère je, euh, mettre en place des formats courts, je suis en train d'y réfléchir, euh, un petit peu, j'en avais déjà fait quelques-uns, très peu, trop peu. Euh, je vais essayer de faire des, des formats plus courts euh, qui seraient plus ciblés sur certains aspects de composition. Euh, il y a bien entendu Compotam, le Compagnon, hein, le lien sera toujours hein, dans la description, euh, donc qui est le dossier qui peut aider à la composition. Euh, C'est un assez gros dossier, j'aimerais aussi faire des, là aussi des formats plus courts, des dossiers plus réduits sur certains aspects de composition. Donc, à suivre aussi sur ces aspects-là. Et enfin, la partie commercialisation, euh, ben bah oui, hein, euh, je... la composition c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense que j'ai fait des belles progressions, je peux toujours en faire, c'est évident, on apprend toujours dans ce métier-là, mais je suis à un point où je pense pouvoir te proposer des choses. Euh, soit si tu as un jingle, si tu as un one-man show, si tu as un besoin pour une chaîne YouTube, pour un logo, eh bien, je peux te proposer ces services-là. Euh, donc, soit euh, sur mon site directement, on peut en parler ensemble. Euh, donc, tu connais mon mail, hein, euh, ou si tu l'as pas, n'hésite pas à le demander, mais il est disponible sur mon site. Et, euh, ou sinon, il y a aussi 5 euros. Euh, j'ai mis euh, en place un service pour un, te proposer un service euh, un, ce qu'ils appellent un, qu un microservice donc c'est un service euh, prédéfini qui te permet euh, d'accéder à des compositions euh, bah, que je te ferai à la demande euh, avec un prix bien défini donc si tu as besoin n'hésite pas le lien sera aussi en description bien entendu voilà ouf donc c'est une année qui va euh, certainement être riche en nouveautés, je l'espère, euh, donc avec cette composition que je continue, avec cet accompagnement à la composition que je veux te proposer et enfin avec cet aspect commercialisation où euh, ben, je veux euh, faire des choses de qualité et te les proposer de façon payante. Voilà, donc euh, bah reste à l'écoute hein, surtout, euh, n'hésite pas à aller voir euh, en description, donc il y aura bien entendu Compotable, le compagnon, et il y aura l'accès au, servi au service euh, 5 euros, l'accès à mon site, tout, sera, tout cela sera dans la description. Et encore une fois, bah, bonne année 2022 et je l'espère à très vite dans les commentaires ou dans mes prochaines vidéos. Ciao, ciao